Bien, eh bien, nous allons euh, commencer tout de suite, puisque euh, avec cette visite tout à fait passionnante, euh, on a pris, je crois, un petit peu de, un petit peu de retard et on, on modifie. Donc, eh bien, je, ne vous je ne vous présente pas les, euh, les, les différentes personnes qui sont assises à cette table, puisque vous avez déjà eu le plaisir de les écouter pendant la... Euh, pendant, la, pendant, la, pendant la visite, et alors on va peut-être commencer, euh, parce que ça a été très riche, alors on va peut-être euh, recommencer recommen un petit peu simplement, parce qu'on l'a vaguement abordé tout à l'heure, mais Nicolas Almimoff, euh, là on a tous été très impressionnés par euh, la qualité des, euh, des personnes qui se sont occupées de, de toute cette exposition, comment avez-vous choisi Comment trouve-t-on autant de spécialistes euh, Je dois dire que euh, j'ai beaucoup été aidé par Gabriel, euh, par Gwenaëlle Gaffric, Pardon. qui est donc lui euh, spécialiste de la science-fiction chinoise et traducteur, notamment de Liu Xixin, dont on parlait il y a quelques minutes, et euh, que j'ai euh, assez rapidement contacté. Il se trouve que Gwenaël euh, m'a fait beaucoup de propositions, d'intervenants, de, de, de spécialistes, dont un certain nombre sont ici ce soir. Donc c'est vraiment, vraiment lui qui m'a permis d'identifier de, de, un, un certain nombre de ces spécialistes. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, puisque euh, la science-fiction non occidentale n'est pas tant traitée que ça. Et, euh, et donc et les publications euh, sur le thème, les publications scientifiques ne sont, sont pas non plus légion. Euh, donc, euh, je dois dire que euh, à la Bulac, on est très content d'avoir réuni pour cet euh, pour cet événement euh, tous les spécialistes euh, ou presque français de la question. D'accord. Merci. Alors, euh, autre autre autre question. Combien y a-t-il de livres de science-fiction à la Bulac dans la bibliothèque de la Bulac, est-ce qu'ils sont bien identifiés, ou il a fallu que vous triiez? Euh... Alors, là, je ne connais pas le nombre. Il <rire> euh, y en a un certain nombre, ça c'est sûr. Euh, et non, justement, ils ne sont pas identifiés. Ça, une des, une, ça a été une des grandes difficultés euh, de, justement, de trouver ces titres, parce que euh, la plupart du temps, il fallait chercher dans la langue originale. Sauf que euh, moi, je ne maîtrise pas toutes les langues de la Bulac, loin de là, j'aimerais bien, mais... <rire> Alors, mes compétences se sont énormément développées dans le domaine. Je peux dire science-fiction, euh... enfin non, je, je savais il y a encore quelques semaines dire science-fiction dans plein de langues, mais ce n'est plus le cas. Non. Ne m'interrogez pas sur le sujet. <rire> euh, mais euh, non, justement, à trouver, trouver tous, ces, tous ces documents, les identifier, euh, ça n'a pas été simple. et Je le faisais surtout à partir du catalogue, hein, bien sûr, de la BUAC, mais je devais quand même aller vérifier euh, dans les, euh, les rayons, dans les magasins, notamment, si, euh, si euh, le... le document, l'ouvrage que j'avais identifié correspondait bien à la science-fiction. Et c'est pas toujours, euh, pas toujours simple. Alors parfois euh, la couverture, les illustrations euh, tout de suite, euh, bon, euh, m'orienter. Mais euh, parfois non. Alors parfois parce que c'est des éditions qui n'ont pas vraiment de d'illustrations. Donc euh, voilà, on, on a du mal à savoir si c'est vraiment de la SF. Euh, et parfois, euh, parfois, les illustrations, euh, bah justement, sont Dire, sont différentes de l'imagerie euh, science-fictionnelle telle qu'on peut la voir euh, en France. Euh, il y a sûrement des choses qui m'ont échappé d'ailleurs. Il y a sûrement des titres que je n'ai pas que je n'ai pas identifiés, euh, mais malgré tout, euh, il y a quand même une richesse euh, assez importante. Mais euh, bon, ah, il fallait qu'il fallait découvrir quoi. D'accord, merci. Alors. On pourrait, euh, J'ai trouvé très intéressant aussi pendant la visite d'écouter un petit peu les, les débuts, euh, les origines de, de la science-fiction euh, dans, dans, dans, dans ces divers pays et de voir qu'il y avait à la fois un certain nombre de points de convergence, par exemple Verne où elle se traduit, et lue, euh, mais aussi euh, d'autres influences ou d'ailleurs dans certains cas euh, absence d'influence. Et euh, j'aimerais euh, peut-être qu'on qu revienne un petit peu là-dessus. Alors en reprenant les grandes zones euh, géographiques, euh, bah, on va peut-être commencer avec vous, euh, Patrice Lajoie, parce que bon, euh, en Russie, euh, avant, avant la Révolution, bon, on sait qu'il y a une élite russe qui est euh, souvent très francophile et francophones, et en même temps, apparemment, il de, de, de, de, y a beaucoup de traductions d'auteurs, et non seulement de Verne, mais d'autres auteurs de proto-SF françaises qui sont traduits en Russie. Beaucoup, ça je n'en sais rien, j'ai pas fait le décompte à vrai dire. Je connais leur influence, mais euh, je suis plus à la recherche des textes russes eux-mêmes que des traductions d'œuvres occidentales, ce qui fait que je ne pourrais pas répondre à votre question sur le nombre. Ce qui est évident, oui, c'est qu'il y a un jeu d'échange dans un seul sens, hein, de, de la France et de la Grande-Bretagne vers la Russie, euh, qui fait que euh, la Russie n'est certainement pas coupée du merveilleux scientifique. J'aime pas trop le, nom, le mot science-fiction pour cette époque-là, malgré tout. On n'est pas tout à fait dans les mêmes thèmes. Euh, la Russie n'est pas du tout coupée de, de ce courant de pensée. Euh, elle, elle y participe même activement et de façon tout à fait contemporaine, et ce depuis les années 1830. Euh, par contre, c'est vrai, c'est certain, Jules Verne a un impact considérable, mais Wells encore plus. Euh, dont les, les, les œuvres de Wells sont traduites très très rapidement en général. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit toujours avec son accord. Euh, et euh, on a ceci dit des phénomènes de synchronicité étonnants, puisque par exemple, euh, Wells achève tout juste l'apparition en anglais de son « Monde perdu » qu'on a la parution, euh, c'est en 1913, d'une un, nouvelle d'un certain Sergei Solomine qui nous présente un monde perdu. Est-ce que Solomine a lu le texte directement en anglais ou pas C'est difficile à dire, mais euh, ce pas certain. Euh, on est vraiment de, dans un milieu qui est euh, européen. Il n'y a pas, de, et, et donc, y a pas de, forcément à chercher des racines en France et en Grande-Bretagne. Elles existent. Mais pas uniquement. Et je crois Il y il... a un terreau local euh, important malgré tout. Parce que je crois qu'il existe aussi euh, en Russie à l'époque euh, un peu des, des, des, des magazines qui sont l'équivalent de notre journal des voyages, etc., de ce qui se, se publiait euh, en France et qui publiait beaucoup de, de merveilleux scientifiques. Il y a des revues de littérature populaire, si on peut dire. Euh, avant la révolution d'octobre, j'entends hein, qui ne publie en général que des nouvelles, quelques articles. Euh, L'une des plus connues s'appelle la Revue Bleue, qui publie Conan Doyle, par exemple, mais qui publie aussi énormément d'auteurs locaux. Euh, et on, on a ici l'apparition, la, euh, dans la littérature russe, du, du roman policier, de l'espionnage. Bon, le fantastique a toujours existé et de la science-fiction moderne, enfin, du merveilleux scientifique moderne, si on peut dire. Dans des, des revues qui sont tombées totalement dans l'oubli après la Révolution. Et effectivement, après la Révolution, ce sont des revues, euh, on pourrait dire, de vulgarisation scientifique ou de géographie qui prennent le relais et qui, elles, alternent des articles avec un peu de création littéraire. Et là, on peut faire le, le parallèle avec euh, bah, la revue française Science et voyage, en effet. D'accord. Ces revues s'appellent Le tour du monde, euh, le, le pionnier mondial, des choses comme ça. Euh, on est vraiment dans la, dans la vulgarisation scientifique. Ok. Euh, Alexandre Toumarkin, là aussi, vous nous avez parlé tout à l'heure des, des débuts euh, de la, la science-fiction euh, dans l'Empire ottoman. Alors là aussi, on est aux au portes de, au porte de l'Europe, donc on, avec là aussi euh, des, des élites qui sont, euh, qui sont extrêmement euh, cultivées. Euh, Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce, ce roman scientifique qui est un peu l'équivalent de notre merveilleux scientifique euh, oui, bien sûr. Alors donc c'est un, c'est un roman qui apparaît euh, en fait en, en deux temps. Euh, d'abord des traductions et ensuite des ouvrages écrits euh, en ottoman ou dans les autres langues parlées dans l'empire, le grec, l'arménien. Euh, le même mouvement, euh, avec d'abord des traductions euh, et ensuite une production locale, se interviendra dans les années 70. La différence peut-être euh, 1970, donc. On, entre le début, les débuts du XXe pour la, la fin de l'Empire Ottoman et puis, et puis pour la République, enfin pour le, la réapparition de la science-fiction à partir des années 60-70. La différence entre les deux, c'est que l'inspiration vient d'une littérature francophone pour la fin de l'Empire Ottoman mmh. et anglophone, pour la, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour, pour ce redémarrage de la, de la science-fiction. Alors, vous avez, vous avez été deux à employer le mot « merveilleux ». Il est très problématique pour la littérature euh, de science-fiction euh, de la fin de la période ottomane. Pourquoi Parce qu'elle euh, se pense, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne parlait pas de science-fiction à l'époque, mais du... Féniroman, le roman scientifique, elle se pense dans le cadre du scientisme, qui est quelque sorte l'idéologie officielle, celle du comité Union et Progrès, euh, qui est au pouvoir à partir de la révolution de, de Jeunes turc de 1908. Un scientisme, euh, et les, les, les écrivains de science-fiction, et, et les, les préfaces de traduction le disent, euh, qui fuit le merveilleux. Donc il y a la, la science enchante, mais, mais, mais elle fuit le merveilleux, le merveilleux c'est la littérature classique, c'est les motifs orientalisés. Donc bien évidemment dans le cadre d'un mouvement d'occidentalisation, hein, c'est aussi ce, que, bien évidemment, ce sur quoi surfe cette, cette dynamique, Et, il y a cette idée que voilà, la science enchante mais elle est loin du merveilleux. Euh, autre élément très important pour ses débuts, mais peut-être on en reparlera aussi après, c'est que elle, cette littérature apparaît euh, à un moment de développement de la culture de masse et d'apparition de nouveaux vecteurs. Euh, toute une série de romans populaires euh, apparaissent et il y a vraiment une explosion de, de, de ces publications euh, dans les années euh, 1900-1910. Euh, hein, des romans de gare, des romans des bluettes euh, et, et, cette, euh, et cette traduction, puis ces romans euh, ottomans, euh, de, ces romans scientifiques euh, s'inscrivent dans cette littérature donc ils sont censés être accessibles, on ne va pas dire à tous hein, le, le, le, le taux d'alphabétisation euh, limite le lectorat mais, mais, un, mais certainement à un grand nombre c'est important la dimension de la culture de masse parce que c'est quelque chose qui va à nouveau être décisif, mais cette fois-ci pour d'autres domaines que la littérature et qui explique que les fanzines dont j'ai parlé tout à l'heure en commentant les panneaux, qui se développent à partir des années 70, qui appartiennent plus ou moins à une culture Satiriques de l'underground euh, et qui sont destinés à la jeunesse euh, sont des nouveaux vecteurs euh, de la culture de masse à partir des années 70 et ils ont été précédés dès les années 50 par euh, le cinéma hein, et ces comédies, euh, ces comédies de l'espace, sont euh, par définition alors elles euh, des productions qui s'adressent à un très très large public. Donc là, le le une, une chronologie, une temporalité qui va avec des euh, des grands développements et des nouveaux vecteurs de la culture de masse dans les, les deux moments, le moment ottoman et le moment, et le moment turc. D'accord. Alors, Denis Taillandier, je sais que c'est moins votre, votre domaine, mais vous l'avez évoqué quand même aussi un petit peu tout à l'heure, si on reste toujours dans les débuts de la, la science-fiction au Japon. Donc, vous nous avez dit que là aussi, Wells et, euh, et Verne avaient été beaucoup traduits, avaient été influents. Est-ce qu'il y a d'autres influences Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui, bah, effectivement, ça rejoint ce qui vient d'être dit sur l'explosion le, de, de la culture populaire, de la culture de masse en général, euh, le fait que les journaux tirent à, à de très très nombreux exemplaires, et avec euh, l'influence très forte en dehors donc, de Jules Verne, de Wells ou du roman politique, du, euh, du roman policier. Et, euh, et donc effectivement, c'est euh, surtout euh, Edgar Allan Poe qui va, être, euh, qui va avoir une influence décisive euh, au Japon, notamment euh, par de nombreuses traductions, euh, un peu de, à la manière dont, euh, dont ça s'était passé aussi euh, en URSS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de droit, euh, le Japon s'ouvre à l'Occident, entre guillemets, et donc beaucoup de, de riches japonais, souvent politiciens ou journalistes, voyagent à l'étranger, et euh, il me semble que c'était Kuroiwa, découvre euh, non seulement Edgar Allan Poe, mais Conan Doyle et, euh, et ce type de roman policier. En traduit euh, beaucoup, de manière très libre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il lit un petit peu, et puis il se met à traduire, réécrire, styliser, etc. Et euh, c'est donc un Japonais qui s'appelle euh, Hirai Taro, qui, euh, qui va être très connu après parce qu'il il, il opte pour un nom de plume euh, qui est homophone à Edgar Allan Poe, Edogawa Allan Poe, qui signifie euh, l'homme qui se balade au bord de la rivière Edogawa à Tokyo, et qui va écrire des romans policiers, euh, pas uniquement dans la veine d'Edgar Allan Poe, mais euh, des romans policiers qui sont... Euh, lui se dit... Euh, Orthodoxe, c'est-à-dire qu'il euh, doit y avoir euh, un meurtre, euh, il faut résoudre le meurtre, euh, résoudre l'énigme et trouver euh, qui a tué qui, euh, que s'est-il passé. Alors qu'en fait, dans beaucoup de ses écrits, ce n'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments euh, fantastiques, un peu bizarres euh, qui sont mêlés à ça. Et euh, le fait Edogawa Ranpo commence à, à promouvoir, à écrire beaucoup de romans policiers, euh, fait que dans les années 20, notamment avec la création de magazines comme euh, Shinseinen, le, le jeune homme moderne, la nouvelle jeunesse, euh, et en 1927 avec euh, Kagakugaho, euh, science illustrée, qui est un peu plus orienté sur la vulgarisation des, des sciences et des technologies à, à l'époque, mais qui. Euh, un peu à la manière des, euh, des journaux de prépublication de manga euh, plus tard, euh, mettent des euh, comme ça chaque, euh, chaque semaine, chaque mois, euh, des morceaux euh, de romans policiers, euh, soit en traduction, soit euh, par exemple des lampo et euh, et l'éditeur de Shinsenen, Koga Saburo, dévi, divise le genre en deux. Il appelle ça, soit le, on appelle ça tantei chosetsu, donc roman détective, pour être précis, à ce moment-là. En honkaku, c'est-à-dire quelque chose de très orthodoxe, qui est censé montrer un meurtre et sa résolution, et le Henkaku, c'est-à-dire ce qui est hétérodoxe, un petit peu bizarre, et c'est un peu sous ce nom-là, en fait, que la science-fiction moderne au Japon démarre, c'est-à-dire que... Vous aurez, par exemple, des, euh, des gadgets qui vont participer euh, à la résolution de l'enquête euh, ou alors des choses liées euh, aux découvertes en biologie, etc., donc qui, qui, qui apparaissent très bizarres, très fantastiques pour le, le lecteur à l'époque et qui s'éloignent un petit peu du, euh, du genre même de roman policier. C'est à partir de ce, ce roman policier un peu bizarroïde que va émerger un petit peu euh, la science-fiction moderne au Japon. Merci. Euh, Katie Stewart, lorsque nous avons euh, échangé euh, à, pour la préparation de cette table ronde, vous avez euh, mentionné quelque chose qui m'avait beaucoup intrigué et j'aimerais bien qu'on y revienne parce que là, on est vraiment dans les, dans les origines de la science-fiction. Vous m'avez dit qu'on avait un regard euh, centre, centralisé occidental euh, autour, autour de, de la, de la science-fiction, mais qu'il existait déjà une sorte de science en Afrique avant l'arrivée des Occidentaux, et donc euh, il faudrait parler de cette science-fiction africaine d'avant celle qu'on connaît aujourd'hui, et d'avant l'arrivée des Occidentaux. Alors j'avoue que ça m'a beaucoup interpellé, et euh, je pense que ça va intéresser tout le monde ici, parce que c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler avant. Je me, fais, je me fais surtout l'écho d'une réflexion assez récente, hein, finalement, qui touche pas uniquement la science-fiction africaine, mais à peu près tout ce qui se fait et qui n'est pas typiquement occidental. Est-ce qu'on considère que les choses commencent à exister quand on les regarde Ou est-ce qu'on imagine les autres capables de faire leur vie donc, euh, par rapport à cette science-fiction, effectivement, il y a le mot science euh, qui revient. Et euh, moi, ce qui m'a fait réfléchir là-dessus, c'est ce que fait euh, Fatoumata Kebe qui est astrophysicienne d'origine malienne, donc qui, euh, qui est docteur, euh, docteur en physique et, euh, et astronome, je mélange tout, donc, euh, qui, euh, donc, qui a travaillé sur les déchets dans l'espace, donc voilà, ça c'est son travail, mais qui a aussi mené une réflexion sur, euh, sur la science en Afrique, donc qui, euh, qui participe à des ateliers, euh, qui va dans des villages, qui va un petit peu partout, pour euh, d'un côté euh, faire connaître la science et donner envie aux enfants d'en faire, mais aussi euh, tâcher de récolter des connaissances qui sont, qui sont perdues. On dit que l'écrit reste. Ce qui n'est pas écrit a beaucoup plus de mal à rester. Et, euh, et elle part d'une évidence, c'est-à-dire que les étoiles, la Lune, tout ça existait déjà. <rire> les planètes, quel était le nom qui était donné à ces planètes Comment était-elle considérée Quel était l'imaginaire qui se développait autour La question de l'imaginaire, c'est moi qui le rajoute, puisqu'elle elle y va vraiment avec son bagage scientifique mais quand on écrit de la science-fiction, oui, forcément, on s'intéresse à ça. En se disant, mais effectivement, euh, le savoir, oui, le savoir scientifique, on sait comment ça marche. Euh, le savoir scientifique officiel, mais effectivement, ces personnes avaient un rapport à la nature. On parle bien de sciences de la nature hein, au départ, avaient des représentations, euh, avaient une réflexion. Et quel est, quels sont les récits qui sont autour Alors, c'est un travail qui démarre. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas, pas grand-chose à vous donner comme résultat, mais je trouve l'interrogation intéressante et je trouve que ça, dé, ça décentre un peu. Euh, ça, ça permet de réfléchir autrement. D'accord, bah ça. Et euh, donc, ce sont des travaux qui sont en cours. Oui, alors, est je, alors je ne sais pas du tout si ce sont des choses qui sont euh, enregistrées, euh, mais c'était un, une toute petite partie d'une intervention de Fatoumata Kébé qui présentait... Euh, dans Afro-cyberféminisme, un cycle très intéressant qui a eu lieu à la Gaieté Lyrique il y a deux ans, qui présentait ses travaux et qui a parlé de ça, cette petite chose qui est... Alors, est-ce que ce sont des travaux officiels ou est-ce que ce sont des loisirs Je n'en sais rien. Mais quand on écrit de la science-fiction, ça interpelle et on se dit qu'il ben, y a quelque chose à explorer. Quoi. Donc, si dans la salle, il y a des étudiants de l'INALCO qui ont envie de travailler sur la science-fiction africaine, Faites-le, je pense que voilà, il y, y, y a des méthodes, il y a des, <rire> des choses qui sont pas du tout à m'apporter. Moi, j'écris, je lis de la science-fiction et il y a du boulot, quoi! <rire> Mar Martin Carayol, ça m'a beaucoup interpellé à propos de la Finlande, parce que là on vient de parler d'origine de, de, de la science-fiction dans, dans les diverses zones géographiques qui remontent assez loin. Et puis vous nous avez affirmé que la Finlande, il n'y a rien avant au mieux les années 60. Alors quelle serait l'explication s'il si y en a une je sais pas, mais enfin, il y a quand même quelques textes épars, à vrai dire. Hein. Par exemple, vous parliez de l'influence potentielle de Verne et Wells. Il y a un recueil en 1912, enfin, euh, on pourrait le traduire, « Aventure dans le monde des étoiles », où on sent bien l'influence de Wells, pour le coup. Donc, ces auteurs ont tout de même été lus, mais ensuite, il faudrait faire une étude socio-littéraire pour savoir ce qui fait que tel genre émerge ou non à telle époque, mais clairement, euh, en Finlande, ça n'a pas, pas donné grand-chose jusqu'à une date, effectivement, tardive par rapport à tous les autres pays dont il a été question. Ouais. Et apparemment, même aujourd'hui, d'après ce que vous disiez, il y a toujours un certain euh, mépris, pour le, le mot science-fiction, bon, alors nous tous qui sommes des amateurs de science-fiction, euh, nous avons tous eu droit au regard de commisération euh, lorsqu'on lorsqu parlait de notre genre littéraire favori. Mais euh, aujourd'hui, euh, dans, dans, dans, dans un certain nombre de pays, il y a des collections bien typées science-fiction, alors que vous disiez qu'en Finlande, euh, il n'y en a pas. Alors il y en a, mais uniquement chez des petits éditeurs et dont on sent tout de suite qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, tellement les couvertures sont affreuses, <rire> par exemple. Et c'est pour ça, alors que chez nous, les éditeurs spécialisés dans la science-fiction, c'est quand même du travail très professionnel, très sérieux. Et donc, y a pas... ça marche différemment en Finlande, où de toute façon, les auteurs de science-fiction peuvent se faire publier sans problème chez les éditeurs généralistes, apparemment, tant qu'ils n'insistent pas trop sur leur appartenance générique. Parce que le terme... Lui-même, on n'ose pas trop le... Enfin, on peut le prononcer dans l'intelligentsia, mais il y a la même attitude qu'on retrouve en France, avec le « Oh là, ça c'est de la littérature qui parle pas du réel, moi je lis des choses qui ont les pieds sur terre, etc. » Il y a un peu le même préjugé, mais uniquement contre le terme, puisque le, le contenu lui-même, les livres, on les lit, que ce soit de la science-fiction ou non. Donc ça, c'est assez, assez curieux. Ouais. Oui, effectivement. Oui, effectivement. C'est assez curieux. Bien, ben donc, on vient de faire ce petit tour d'horizon des origines. À moins que, Nicolas, Mimov, vous vouliez... Alors, je sais que vous m'aviez bien dit avant que vous n'étiez un expert en rien et tout. Vous nous avez quand même démontré l'étendue de votre connaissance lors, lors de la visite. Est-ce que vous voulez éventuellement rajouter quelque chose pour euh, les pays pour lesquels euh, nous n'avons pas de représentants ici euh, sur les origines il n'y a pas de pression. Hein, je... ben non, non. <rire> non, mais je pense que c'est aussi une question de, de, de, de, de compréhension ou d'acception de, de, de l'origine de la science-fiction, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, et de façon générale, la définition de la science-fiction, ce que vous disiez aussi, Patrice, utiliser tel terme, enfin science-fiction, pour telle période, telle, telle expression. Euh, tout ça, c'est euh, très, euh, très personnel, en fait, ça dépend de la, de la subjectivité de chacun. Euh, moi, j'ai tendance effectivement à penser qu'on peut faire remonter la, la science-fiction à des origines très lointaines. Euh, et euh, c'est pour ça que j'ai trouvé, par exemple, pour, pour le monde arabe, que, que Al-Farabi, euh, euh, oui, d'une certaine façon, est une influence. Voilà. Euh, Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction C'est comme le débat qu'on peut avoir autour de Lucien de saint par exemple. Mmh. Euh, c'est difficile à dire. De toute façon, la définition de la science-fiction, c'est un, un débat euh, au sein de la communauté des lecteurs qui est, euh, qui est au, au moins plus ancienne que la science-fiction sûrement, d'ailleurs. <rire> Mais... Euh, en tout cas, oui, euh, si, si on a une acception très large de, de la science-fiction, notamment de, de ses origines, on peut dire que, effectivement, pour le monde arabe, dès le Xe siècle, dès euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on trouve des, des éléments science-fictionnels. Euh, en Inde, c'est pareil, est-ce qu'on on peut, on peut aller jusque jusqu'aux grands récits euh, épiques euh, indiens, oui, effectivement, ce sont des influences qu'on va retrouver aujourd'hui euh, dans la fantaisie scientifique de Samit Bassou. Ensuite, si on a une acception plus euh, restreinte de, du terme, euh, dans ce cas, euh, dans ce cas euh, la science-fiction est quand même euh, un peu plus tardive, que, enfin, euh, notamment, notamment en Russie, euh, euh, Peut-être pour, pour la Chine, il euh, y, y a déjà des premiers éléments euh, euh, dès le début du XXe siècle, notamment des traductions effectivement de Verne ou de Wells. Euh, et ce premier roman en 1930, mais euh, euh, la véritable montée en puissance de la science-fiction chinoise, c'est les années 50. En Corée, très clairement, c'est les années 50. Et pour l'Inde, ça dépend beaucoup des, des zones, des aires géolinguistiques indiennes. Mais en gros, ce serait les années 60 aussi. Très bien. Merci beaucoup pour ce bref panorama. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que finalement, ce qui nous Intéresse beaucoup, c'est la découverte de, de toutes ces science-fictions. Alors, euh, j'ai vu que vous étiez tous des lecteurs et des amateurs euh, de science-fiction, donc vous avez une, une bonne connaissance aussi. Vous avez beaucoup, vous avez bien lu euh, la science-fiction française et américaine, etc. Donc, ce que j'aimerais, alors là, c'est une question ouverte pour tous. C'est euh, quels sont, euh, par R euh, géographique, qu'est-ce que vous qualifieriez de particularisme, de particularité, de spécificité à chacune de, de ces science-fictions Je parle là, euh, on parle de la science-fiction d'aujourd'hui, hein, maintenant, euh, celle qui s'écrit euh, depuis quelques années. Euh, comment. Euh, quelle particularité aurait-elle par rapport à la science-fiction que nous avons l'habitude de lire, c'est-à-dire française, anglaise et américaine, principalement Je, je crois que là... Je vais Alors, honneur aux dames. Alors, je n'aime pas beaucoup cette question. Merci. <rire> euh, parce qu'elle raconte quelque chose. Voilà, on serait une référence et puis bah, même, même le titre de, de l'exposition, hein, ailleurs, ailleurs par rapport à, à ce qu'on connaît. Bon, d'accord. Euh, donc, je vais quand même essayer de répondre parce que ça se fait. Mais euh, voilà, ce qui, si je devais chercher quelque chose de particulier, je réfléchirais en me demandant euh, quelle, quelle influence le lieu d'où on écrit a sur notre production et là, effectivement, on va trouver des choses qui vont euh, être en lien avec euh, l'histoire, l'histoire des, des pays, qui vont être en lien avec euh, quelque chose euh, qu'on va dire culturel, des, des faits de société, des choses comme ça. Donc, dans ce sens-là, je peux essayer de répondre euh, que, ben, que l'Afrique, euh, c'est très varié, <rire> Voilà, très varié, des pays avec des histoires et des cultures différentes, euh, qu'on a parfois tendance, vu d'ici, à essayer de, de simplifier pour comprendre. Et c'est euh, un écueil que, voilà, que j'ai essayé d'éviter quand j'ai fait le travail sur le numéro de Galaxie, et que j'essaye encore d'éviter à chaque fois qu'on me dit l'Afrique. Euh, donc je, je vais juste donner en exemple un, un des textes dans le, la revue Galaxie, là, le spécial Afrique, euh, le texte de Clifton euh, Gafaga, qui parle Gachaga, pardon, où il est question d'une un, histoire un peu, euh, un peu particulière, des gens qui adoptent des soldats, qui sont, enfin, des, des robots qui sont d'anciens soldats de la guerre. Et ce récit avec, euh, en gros, des, des machines qui souffrent de stress post-traumatique, ça n'aurait pas pu être écrit ailleurs. Voilà, c'est euh, comme ça que j'ai envie de formuler la question. On le voit que ça n'aurait pas pu être écrit ailleurs pour la simple raison qu'il euh, y a un certain type de guerre euh, qui, euh, qui se passe à certains endroits. Et effectivement, on reconnaît, il est Kenyan et on reconnaît des choses qui sont euh, très proches géographiquement de ce qu'il a pu vivre et qui vont, euh, comme dans toute littérature, qui, qui vont être... le, le, le j'allais dire, le, le thé dans lequel va infuser sa littérature, voilà, pour ma oui, réponse. Mais justement, euh, la, ma question, c'était euh, effectivement, l'ailleurs, c'est euh, l'ouverture, surtout nous qui sommes des lecteurs de science-fiction, a priori, nous sommes plus ouverts, euh, nous avons théoriquement, je dis bien théoriquement, un esprit plus ouvert, donc euh, ce que je trouve fascinant, c'est cette ouverture, cette découverte, euh, cette exposition, à d'autres cultures, à d'autres modes de, de pensée. Vous avez abordé tout à l'heure, par exemple, l'Afrique du Sud. Il est certain que, a priori, peu de gens ici ont connu l'apartheid, tel qu'il était pratiqué en Afrique du Sud. Ça, ça a marqué des générations. La science-fiction qui est écrite en Afrique du Sud, reflète-t-elle cela, par exemple Oui et non et, euh, et j'ai besoin que ça soit oui et non, finalement, parce que je ne renonce pas à la complexité des choses et que ça serait dommage de, de n'attendre des gens que ce qu'on a envie d'en voir. Euh, il y a des textes de science-fiction écrits par des personnes qui vivent en Afrique et qui vont concerner euh, l'humain en général, sans avoir de particularité qu'on aimerait y voir. Et je trouve ça intéressant aussi. Voilà. Est-ce que c'est différent d'écrire quand on habite Saint-Ouen ou quand on habite Marseille Je pense que oui, mais voilà, on a envie de voir des choses, on... on projette des envies qui sont les nôtres, mais j'ai envie de voir cette science-fiction dans tout ce qu'elle a envie de donner. Et peut-être que les, les auteurs sud-africains, on en marque, on leur parle de l'apartheid, quoi. Peut-être qu'ils ont envie de parler d'autre chose. On est justement là pour le découvrir, Katie Stewart. Et donc voilà, je vous invite à voir ce que fait l'African Society of Speculative Fiction, qui permet à des auteurs alors, africains, ils ont une définition de l'Afrique qui est intéressante d'ailleurs, c'est l'auteur africain, c'est quelqu'un qui vit sur le continent africain, ou dont un des parents a vécu sur le continent africain, donc ça permet à des personnes qui vivent ailleurs, euh, de s'exprimer et donc des, des auteurs tout à fait euh, actuels qui vont aborder tout un tas de sujets dans leur littérature. Donc euh, voilà, allez voir, il y a vraiment le, le, le côté euh, divers et multiple, me paraît très très important quand on parle d'une surface de 30 millions de kilomètres carrés. Et on peut lire le numéro de galaxie On peut. On peut lire ce numéro de galaxie parce que Katie sera trop timide pour le montrer. Moi, j'ai aucun. Aucun scrupule, voilà. Et effectivement, vous verrez la variété sur laquelle elle ne veut pas s'étendre et que moi je trouve passionnante. Euh, sur, en ce qui concerne les autres aires géographiques, qui voudraient. Ah, que <rire> voilà. <rire> euh, en fait, il, il y aurait peut-être trois manières de répondre euh, à votre question. Et ces trois manières qui renvoient à trois régimes euh, temporels, trois régimes d'historicité différents. Le premier, c'est peut-être le plus attendu, c'est la description des mondes lointains, où là, on s'adresse à un futur, ou à, disons, un monde anticipé, même si on le, on le devine, construit sur les ruines du monde d'aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas le genre le plus euh, développé, et je parle sous le contrôle de mon collègue Timur Widin qui nous a rejoint, dans la, production, dans la production turque. Ou alors quand il se développe, il se développe, enfin il questionne les, les limites, hein, on disait où s'arrête, où commence et où s'arrête la science-fiction, les limites de la science-fiction. Il y a quelque chose d'étrange, il y a du bizarre dans les nouveaux mondes urbains. Euh, c'est peut-être aussi ça la science-fiction, c'est le moment où la raison euh, s'échappe et euh, voilà, et, euh, on commence à voir des choses qui, auxquelles on a du mal à donner euh, du sens. Euh, la deuxième euh, modalité c'est la critique euh, des comportements sociaux ou des évolutions sociales et en fait euh, on est ici euh, dans un présent qu'on a besoin d'altériser. Hein, c'est entre autres la fonction de ces petits personnages d'extraterrestres qui viennent, euh, comme les persans euh, de Mastieux, euh, dire du, le mal qu'on a du mal à formuler sur les sociétés, euh, sociétés euh, euh, d'aujourd'hui, euh, sur les urbanités folles. Euh, et puis, euh, il y a enfin un, un, un, une troisième modalité, qui, en tout cas, elle est puisqu'on parle de particularisme, elle est, elle est très certainement pertinente dans le cas turc. Euh, elle, elle, elle, elle renvoie un rapport au passé. Euh, je, vais essayer, je vais vous donner un exemple avec un, un, un des films, une, un de ces nanars du, euh, de la science-fiction turque dont, dont, dont, dont on parlait dans les panneaux, euh, Humer le touriste dans l'espace. Eh bien quand euh, ce, ce, ce, Humer débarque sur une... Sur, ce qui est censément la nouvelle planète, celle d'une autre civilisation, en fait, probablement pour des raisons économiques, mais pas seulement, le tournage s'est fait, une fois qu'on avait quitté le vaisseau spatial, là c'est facile, on peut, faire un petit, on peut tourner ça en studio, se passe dans les ruines d'Éphèse. Et, et en fait, qu'est-ce que dit le récit de science-fiction ben, Il dit tout, mais toute la douleur, toute la difficulté pour les Turcs de s'inscrire dans leur propre histoire, et leur propre passé. Et c'est peut-être la forme de, de ces trois régimes, la forme la plus étonnante, et, mais probablement euh, euh, une des plus sincères de, qui décline cette, euh, comment dire, ces, ces particularismes de la, de la science-fiction. Il y a aussi un autre particularisme, vous l'avez évoqué mmh. tout à l'heure, et je me suis posé la question, où là, il semble que la Turquie aille un peu à rebours de ce qui se fait euh, dans les pays occidentaux, c'est-à-dire ce développement de la nouvelle. Oui. Moins de romans et beaucoup plus de nouvelles, alors qu'on sait que chez nous, les éditeurs se plaignent que les recueils de nouvelles, etc., se vendent souvent moins bien. Si. C'est effectivement euh, ce qui probablement... Euh... Euh, différencie la première science-fiction, la science-fiction ottomane, qui est une science-fiction de roman, de toute façon je vous l'ai dit, hein, on parle du roman scientifique et ce qui va commencer à naître euh, en imitant d'abord des, des productions, euh, euh, productions anglo-saxonnes et, et, mais qui va se décliner petit à petit et je crois que c'est euh, très largement majoritaire aujourd'hui parmi les, les dizaines d'écrivains de science-fiction turque, c'est-à-dire des nouvelles et, et la science-fiction, c'est essentiellement, essentiellement une littérature de nouvelles euh, aujourd'hui. Hein, donc on a vraiment, euh, de la même manière qu'on a deux époques, on a deux, deux genres finalement, le roman puis euh, la nouvelle euh, qui s'impose, qui domine euh, la production de, de, de la science-fiction. Euh, Local, hein, celle qui est écrite en turc, oui. je ne parle pas des traductions. Non, non, on parle du... Euh... Là, ce qui nous intéresse, oui, ce le... sont les auteurs, les auteurs euh, ouais. euh, contemporains, hein, locaux. Par ailleurs, dans le cas turc, ça s'explique aussi par les, les incitations euh, qui, sont, qui sont faites, c'est-à-dire il, il y a des prix euh, des, de la nouvelle. Euh, je crois que c'est depuis 1998, euh, euh, euh, on, on, on décerne des, des prix des nouvelles de, de science-fiction, ce qui était, et, et pas des romans. Donc il y a quelque chose qui peut probablement encourager à la production de, ce, de nouvelles, plus que de romans. Euh, Peut-être une dernière spécificité, il on, on, on, y, y a un sujet que la, la science-fiction a, a fui euh, dans sa première euh, mouture hein, ottomane, qui était la question de la religion. Euh, je me suis posé la question finalement, pourquoi il n'y a pas de religion pour, euh, y compris pour construire des dystopies et pour stigmatiser le monde d'hier, dans la science-fiction ottomane. Mais je crois que c'est vraiment, euh, voilà, ça appartient au passé, et c'est quelque chose dont on ne, on ne peut pas rêver, même pour, pour en faire des cauchemars. Euh, très curieusement, cette, cette dimension religieuse, elle va euh, réapparaître dans... Alors, une production qui est marginale mais qui existe quand même. Alors l'auteur, le principal auteur qui la représenté, Alinard, est, est mort en 2015. Mais une science-fiction islamiste. Euh, et ça, je ne sais pas ce qu'il en est pour le monde arabe, euh, mais euh, ça a le mérite d'être noté. Alors il y a notamment un roman très connu en 88 d'Alinard de, de, qui s'appelle les, les Paysans euh, du, de l'espace. Et euh, vous voyez, ça va rejoindre l'actualité. On est en 2038 et à partir d'une base spatiale qui est dans ce qui est encore aujourd'hui euh, la Syrie sous les bombes, Alep, euh, une, un vaisseau spatial sans, sans, voilà, prend son envol et il est affrété par la Fédération islamique mondiale euh, qui a pour mission et alors cette, ce vaisseau a pour mission de produire de l'agroalimentaire euh, végétal dans l'espace. Donc vous voyez, c'est là où l'islam rencontre l'écologie. Euh, c'est... Euh, voilà, on parlait de particularisme, euh, là, très certainement on a quelque chose euh, qui renvoie à des préoccupations et des polarisations qui sont propres euh, à la scène turque hein, et qui se reflètent dans la, euh, la science-fiction. Messieurs, pour les autres pays. Alors, Pour la Finlande, à mon avis, il y a deux choses. La première, c'est l'aspect euh, assez féminin de cette science-fiction. Mais ça, c'est corrélé au fait que la littérature finlandaise a toujours été illustrée par des femmes. Pas forcément avant tout, mais disons que les femmes ont toujours été au premier plan, au premier plan en matière d'écriture et de littérature en Finlande. Depuis Minna Kant et Maria Jotuni, dans les années 1890 puis 1910, qui évoquaient l'oppression sociale contre les femmes, et eh bien, à partir de ces auteurs-là, on trouve une sorte de filiation dans la thématique des femmes, puisque Johanna Sinisalo, par exemple, on retrouve tout à fait ça chez elle, notamment dans son dernier roman traduit, euh, avec, euh, comment il déjà avec joie et docilité, en français. Et ce serait totalement anecdotique si, justement, le fait que ce sont des femmes qui écrivent ne se retrouvait pas dans les, dans les thématiques. <coughs> Et ensuite, il euh, y a aussi le fait que c'est une littérature qui ne va pas du tout vers la hard science. Pour moi, il n'y en a pas du tout dans la science-fiction écrite en finnois. On est plutôt dans une science-fiction Bradburyenne, si on veut, où on ne s'intéresse pas trop, ou de manière très abstraite, comme chez l'origine, euh, euh, enfin au caractère scientifique euh, des spéculations qui sont mises en scène dans les livres. Euh, C'est très clair chez Lena Krohn, euh, qui n'utilise jamais de vocabulaire trop technique, trop précis du point de vue scientifique, alors même qu'elle parle de créatures mathématiques, de réalité virtuelle, etc. Et chez Johanna Sinisalo, euh, la science sert euh, parfois surtout de, de vernis pour, euh, pour masquer l'appartenance générique, puisque si on prend jamais avant le coucher du soleil, qui est vraiment le, le plus gros succès de la science-fiction finlandaise à l'étranger jusqu'ici... Ça parle, ça parle d'un troll qui est recueilli par un, un jeune finlandais à Helsinki. Et donc, le troll créature euh, qui, qui relève plutôt, euh, a priori, du, du fantastique ou de la fantaisie, euh, on va la rendre science-fictive, cette créature, dans ce roman, en mettant en début de chaque chapitre euh, une, un extrait d'Encyclopédie, par exemple, qui aborde la thématique du troll d'un point de vue scientifique en expliquant euh, sa, <coughs> sa morphologie, son origine, euh, en mettant en avant euh, des considérations génétiques, etc. Donc là, on sent, dans cet exemple euh, parmi d'autres, que la science, au sens science dure, n'est pas très présente, en tout cas dans la production de, de ses, des principaux auteurs finlandais. Mais alors, on en avait parlé par courriel, on a aussi, euh, dans la science-fiction récente en Finlande, Hanuraya Niemi, qui lui a écrit de la hard science, mais en anglais. Et alors, je ne sais pas si on peut vraiment tisser un lien de cause à effet, mais le fait est que c'est difficile apparemment de parler très concrètement de certains sujets scientifiques en finnois, parce que ça fait longtemps que les thèses de sciences et même maintenant de littérature en Finlande sont passées en anglais. Donc il y a un appauvrissement du langage scientifique. Et bon, je ne dis pas que ce soit lié, mais malgré tout, on constate que là où on trouve pour une fois un auteur de hard science en Finlande, ben, comme par hasard, il écrit en anglais, en fait. Ouais. Patrice, la joie. Je voudrais rebondir sur ce que dit Martin Carayol à l'instant, parce qu'on retrouve un peu ce cas de figure en Ukraine, où les contacts que ma femme et moi avons là-bas nous ont dit, mais la science-fiction ukrainienne n'existe quasiment pas, parce qu'on n'a pas le vocabulaire pour... Donc les auteurs écrivent en russe. Donc, euh, sinon, pour revenir à, à la question générale, euh, la, la science-fiction russe contemporaine, Alors, je ne suis pas du tout le spécialiste de cette période. Là, c'est Victoria, mon épouse, qui, euh, qui connaît le sujet comme, comme le fond de sa poche. Euh, tout ce que je puis dire, c'est qu'elle est moribonde. Euh, il se trouve qu'à la, à la fin des années 80, euh, il y a eu un formidable appel d'air euh, en URSS, puis en Russie, qui fait que... On a traduit en masse la science-fiction internationale qui était auparavant censurée, quand, euh, la science-fiction pardon, les littératures de l'imaginaire en général, euh, ce qui a globalement mouché la faible chandelle des quelques auteurs euh, de romans de science-fiction soviétiques qui ont pour beaucoup arrêté d'écrire pendant des années parce qu'on a traduit Tolkien, on a traduit Stephen King, on a traduit des... tous les grands noms que nous, nous connaissons évidemment depuis longtemps, mais qu'eux ne connaissaient pas. Et les parts de marché de la science-fiction se sont effondrées au profit de la fantaisie, du fantastique, de la mystique, du thriller, tout autant de genres qui étaient presque inexistants à l'époque soviétique. Alors la science-fiction existe toujours, mais là où elle est florissante, c'est dans un registre très populaire qui est celui du jeu vidéo, où là, on a des licences qui se développent autour de jeux vidéo préexistants. Les deux fleurons sont Stalker, alors pas le roman des frères Strugatsky, mais le jeu vidéo ukrainien qui est sorti en 2007 de mémoire, et Metro 2033 qui est parti d'un roman de Dmitri Glorowski, mais qui s'est développé très vite en jeu vidéo. Et à partir de là, il a développé une licence ouverte à des tas d'auteurs. Et là, par contre, les auteurs de science-fiction trouvent les moyens de vivre parce que ça s'écoule à 50 000 exemplaires. Alors qu'un roman ordinaire, c'est entre 1 000 et 3 000 maximum. Ce qui se développe aussi, c'est ce que le plus gros éditeur local, Exmo, a appelé « Lit RPG » donc euh, littérature de role-player gaming, euh, des romans qui, sont, euh, qui emploient le vocabulaire des jeux vidéo de, de, de jeux de rôle, qui ne sont pas forcément des adaptations de jeux vidéo, mais qui peuvent se vivre comme des scénarios de jeux vidéo, ou de, de jeux de rôle ordinaires, où on pourrait s'attendre à ce que le héros, euh, d'une page à l'autre, va lancer un dé. Ça marche très bien, c'est d'ailleurs traduit en anglais par les Russes eux-mêmes, et c'est vendu sur Amazon et ça se vend comme des petits pains, en anglais. Donc là, on a toujours de la science-fiction, mais on ne trouve quasiment pas de romans, euh, comment dire, d'un plus haut niveau littéraire. J'aime pas cette expression-là. Ou du moins d'un plus haut niveau de réflexion. Là, par contre, il faut se tourner vers des auteurs qui, en France, sont traduits dans des collections de littérature générale, comme euh, Vladimir Sorokin, ou Victor Pellevin, qui n'ont qui jamais été traduits, sauf une fois Sorokin chez Actes Sud, par des éditeurs de science-fiction, alors qu'ils en écrivent, ou qu'ils écrivent de la fantaisie urbaine comme Pellevin. C'est très curieux. Mais ils se vendent beaucoup moins bien que ceux qui écrivent des licences de jeux vidéo. Beaucoup, beaucoup moins bien. Denis Taillandier, pour le Japon Ça fait un petit peu difficile pour une <rire> spécificité, mais je reviendrai peut-être à ce qu'il disait au départ, oui. et après au niveau de la science-fiction euh, ottomane ou turque. Mais le, le Japon est passé un petit peu d'un pays euh, qui vivait sur lui-même et, euh, et finalement euh, a été forcé de s'ouvrir euh, sur l'Occident, donc a, a vécu euh, la confrontation avec l'Occident euh, de manière un petit peu euh, problématique au départ. Et étonnamment, euh, il y a toujours eu cette espèce de, de question de l'identité, de l'hybridité, il, il me semble, au niveau de la science-fiction. Euh, dès le départ, c'était déjà euh, le, la façon dont les érudits japonais euh, essayaient d'adapter euh, la science à l'époque euh, qui passait par la Chine. Donc, C'était avec des slogans tels que euh, « Wakong Kansai », l'esprit le, japonais avec la science euh, chinoise. Et la découverte, justement au milieu du 19e, que la Chine s'est fait coloniser par l'Occident, et qu'on se tourne maintenant vers le Wakon yō et donc l'esprit japonais et la technologie occidentale, entre guillemets, j'ai un peu de mal avec ce terme aussi, mais. Et donc le Japon se fait colonisé entre guillemets, et en même temps euh, réagit de la même manière que les colonisateurs, en annexant la Corée, en annexant la Manchurie, et avec le développement du militarisme dans les années 30, qui mène jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et finalement la défaite. Et, euh, et la science-fiction euh, japonaise moderne se construit donc sur, sur cette défaite, et à nouveau l'occupation euh, par les euh, États-Unis. Et euh, sur cette Toujours cette ambivalence entre euh, pays colonisés, pays colonisateurs, euh, essayer de se définir euh, vis-à-vis d'un autre par rapport à l'altérité, alors d'abord par la Chine, ensuite euh, par les États-Unis et l'Europe en général. Euh, et pour trouver une spécificité, c'est un petit peu difficile, puisque dans la, la science-fiction japonaise euh, moderne, à partir du milieu des années 50, la fin des années 50, tout se développe à peu près en même temps de manière synchronique, donc on retrouve l'influence de la Hard SF nord-américaine. Nord -américaine. On trouve aussi de la New Wave à peu près à l'époque avec l'influence de Ballard, et notamment avec des auteurs comme Alamaki Oshio ou Okamoto Tachiaki. Euh, le cyberpunk arrive très rapidement devient très populaire aussi au Japon. Donc il y, y a un petit peu tout. Dirais, on pourrait parler aussi des kaiju ega, les films de monstres à la Godzilla, qui semblent très euh, japonais, mais pourtant, euh, par exemple, Godzilla a été aussi inspiré par un film euh, qui est sorti une année auparavant, il me semble, en 1953 aux États-Unis, par un réalisateur français d'ailleurs, qui s'appelait... Euh The Beast from the 200,000 Fathoms. Je ne sais plus comment il a été traduit en français. Le, le, monstre, le monstre des temps perdus. Avec pareil, un dinosaure qui se fait réveiller euh, en Antarctique par un test nucléaire et euh, qui vient euh, ravager Manhattan, etc. Et qu'on arrive finalement à tuer euh, grâce au nucléaire. Donc c'est un peu. Euh, le très similaire à Godzilla. Et pourtant, cette veine des, des monstres a surtout marché au Japon avec la franchise de Godzilla. Euh, mais peut-être la question de l'identité, de l'hybridité, et le, de questionner sa position par rapport à sa propre histoire, justement, en se confrontant avec notamment ce qui se fait en termes de littérature aux États-Unis et en Europe. Donc on peut... Par exemple, faire une généalogie entre... Peut-être que vous connaissez déjà Komatsu Sakyo, qui a écrit La Submersion du Japon, un des rares romans qui a été traduit en français. Donc cet imaginaire de la catastrophe, etc. Mais Komatsu Sakyo a été surtout très connu, bien sûr par La Submersion du Japon, qui a beaucoup marché dans l'archipel, mais par un roman qui s'appelle La... Nihon Hapachizoku, donc les, les, les Apaches japonais qui revient un petit peu sur la façon dont euh, le Japon, euh, dans l'immédiate après-guerre, euh, essaie de se débrouiller tant bien que mal, euh, notamment les, les, les gens les plus pauvres euh, dans la région du Kansai vers Osaka, euh, qui vont <coughs> voler un petit peu de la ferraille qui reste, de, de vieilles usines de munitions euh, qui avaient été utilisées pendant la guerre. Et euh, il écrit quelque chose, justement, où euh, les japonais les moins riches, les parias, les, les, les ainichi, donc les, les coréens qu'on a fait venir au Japon pour participer à l'effort de guerre, etc., et qui se retrouvent démunis, vont essayer de vont se retrouver dans un, une espèce de parc dans Osaka où ils n'ont rien à manger, rien à boire, il ne se passe rien du tout, et ils survivent finalement en obligeant leur métabolisme à s'adapter à l'environnement, ils mangent de la ferraille, ils se transforment Littéralement, en, en humain de fer, il s'occupe de, de voitures. comme des, Au lieu d'être des cow-boys, c'est des carboys. Et donc, il y a tout cet imaginaire qui vient d'Hollywood, de Fort Apache, etc., euh, qui se transmet là. Et on voit déjà un petit peu cette question de l'hybridité, où, euh, où les gens se transforment, ils mutent, ils, ils deviennent métalliques. On retrouve ça dans le cinéma. On avait discuté par courriel avec euh, Tsukamoto Shinya et euh, Tetsuo, l'homme de fer. On le retrouve aussi dans le très connu, très célèbre Akira, la version animée, où justement le Tetsuo, qui, les caractères sont différents, mais ça rappelle fortement l'homme de fer, se transforme à la fin en cette espèce de, de gros bébé biologique, un peu difforme, etc. Donc toute cette idée de, de la monstruosité, de de La, la quête de, de sa propre identité me semble être une spécificité, euh, du moins quelque chose d'assez caractéristique dans la science-fiction japonaise. Et vous me disiez qu'aussi, il y a beaucoup... Euh, le thème du robot euh, est quelque chose de très prégnant aujourd'hui. Oui, bah, en fait, il a été prégnant depuis... Euh, donc on, on parlait des origines de la SF au Japon euh, dans l'après-guerre, donc plus du roman policier, mais il se passe tout un moment à partir de, du milieu des années 30 où la science-fiction est censurée. Puis la guerre, donc il y a quelques auteurs qui se font enrôler entre guillemets pour la propagande militariste, mais il n'y a plus beaucoup de production euh, libre. Euh, le Japon est ensuite occupé par les États-Unis, il y a beaucoup de censure aussi, et à ce moment-là, plutôt que la littérature, c'est vraiment le, le manga qui, euh, qui se développe, donc vous connaissez tous euh, Tezuka Osamu, euh, je parlais tout à l'heure de Gigantor euh, Tetsujin Niji euh, et c'est un petit peu... Enfin, il y a beaucoup de chercheurs au Japon qui ont fait le rapprochement, par exemple, entre le fait que le Japon a été bombardé, euh, enfin, était victime de la bombe atomique euh, en 1945, et que le, le nom de la première bombe qui a été larguée sur euh, Hiroshima était euh, Little Boy, le jeune enfant, euh, et se voyait au lendemain de la guerre dans une espèce d'idéologie de, importée des États-Unis, de démocratie, qui n'était pas du tout... Euh évidente au Japon à ce moment-là, et sur la défaite de l'après-guerre, et le fait de se rendre compte qu'il euh, se retrouvait à un moment où, euh, où le pays était encore dans son enfance, devait évoluer, etc. Donc toute cette imagerie du, euh, du jeune homme, donc je parlais de Tetsuzini du Hachigo, euh, Gigantor, c'est un robot téléguidé qui est euh, téléguidé par un jeune enfant de 12 ans, il devait servir en fait au Japon pour gagner la guerre. Ils ont perdu avant, et du coup, ce jeune garçon s'en sert pour, euh, pour aider euh, justement euh, les gens, pour euh, combattre l'injustice, etc. Qui ressemble énormément à, vous connaissez tous aussi euh, Astro Boy, dont le titre en japonais est Tetsuan Atomu, donc l'atome euh, au bras de métal, encore une fois, donc, qui fonctionne à l'énergie nucléaire, et qui paraît en 1951, d'abord sous le titre de Atomu Taishi, donc l'ambassadeur Atomu au moment où le traité de San Francisco est signé, où l'occupation américaine cesse euh, au Japon, et où je, le, le, le jeune Japon, le jeune garçon japonais, s'émancipe. Et donc cette image du robot euh, a été euh, assez prégnante à ce moment-là. Donc euh, Tezuka Osamu avec Astro Boy et euh, Yokoyama euh, avec euh, Giantor. Et il y a eu un, un énorme élan, les, les, les enfants lisaient euh, beaucoup de mangas, etc. Et euh, cette vision du robot euh, aidant l'humanité, essayant d'emmener euh, les gens vers un avenir meilleur, a inspiré énormément de, de personnes qui, une fois euh, au lycée, puis à l'université, sont tournées vers la recherche et euh, il y a eu un boom énorme de la robotique euh, au Japon, euh, qui bizarrement parlant, a donné naissance à énormément de prototypes. Vous avez dû voir le robot Nao, ce genre de choses. Des, des robots assez sociaux, finalement, avec qui on parle, <coughs> avec qui on communique, qui sont censés aider, par exemple, les personnes âgées ou ceux qui sont en manque de communication, etc. Mais pas des robots, comment dire... C'est un peu bizarre de le mettre comme ça, mais utiles, entre guillemets, c'est ce qui s'était passé, par exemple... Le oui, utilitaire euh, au moment de la, du tsunami à Fukushima et de la catastrophe euh, nucléaire où les gens se rendaient compte d'un seul coup que les japonais n'avaient pas de robots pour aller voir dans la centrale ce qui s'y passait, etc. Euh, mais que leurs robots, à eux, c'était plutôt des robots qui étaient tournés vers la société. Donc c'est mmh. peut-être aussi une spécificité euh, du Japon. Très bien. Alors, il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé pendant que j'ai préparé cette table ronde, c'est euh, que dans certains pays, il y a énormément euh, d'auteurs féminins. Alors, euh, Martin Carayol, vous avez cité la Finlande, mais Katie Stewart, ce qui m'a frappé aussi, c'est que... Euh, dans au moins déjà deux des pays sur les trois que vous avez pris comme exemple, il y a beaucoup d'auteurs femmes, principalement des auteurs femmes. Vous avez cité aussi Oulimata, euh, alors je m'excuse de la prononciation, Oulimata gay, gay je ne sais pas comment on dit. Euh, donc il semble qu'il y ait beaucoup de femmes qui, qui s'intéressent à la science-fiction. Alors c'est peut-être un biais de ma part. <rire> je m'intéresse à ce que font les femmes. <rire> donc euh, voilà, ça peut simplement... Euh être l'explication, euh, mais du coup je saisis l'occasion pour parler d'Ulimata gay donc Ulimata est sénégalaise, elle vit à Paris et c'est quelqu'un qui travaille sur, euh, donc au départ son, son thème c'est euh, les technologies et les arts en Afrique, donc euh, les liens entre euh, l'un et l'autre, et donc Ulimata est commissaire d'exposition, donc elle en a fait pas mal, euh, Plutôt à l'étranger d'ailleurs, euh, dernièrement en Allemagne, euh, au Sénégal aussi, à Dakar. Et, euh, et non Koulimata, je l'ai rencontrée un peu avant de faire ce numéro spécial de Galaxy puisque c'est elle qui est à l'origine de l'idée. Elle avait un énorme projet qui n'a pas abouti, qui était de faire euh, une exposition à la gaîté lyrique sur... Euh, la science-fiction et l'Afrique, donc euh, avec euh, une liste d'artistes, pas seulement écrivains, moi je connais plutôt la littérature, elle moins, donc on a vite été complémentaires, euh, mais bon, des arts graphiques, euh, des musiciens, des cinéastes, enfin voilà, des de, l'art en général, en lien avec la technologie et avec le thème de la science-fiction. Donc ça s'appelait Africa SF avec un point d'interrogation qui était l'élément le plus important d'ailleurs, le point d'interrogation, puisqu'on revenait toujours à cette idée, peut-on présenter de manière homogène quelque chose d'aussi éclaté Et elle avait besoin d'une partie littérature, en admettant ne pas avoir les outils, en tout cas concernant la science-fiction, pour pouvoir faire ça, Donc, elle s'était adressée à Pierre Gévard, qui fait la revue Galaxy, qui, pour des raisons qui ne sont toujours pas élucidées entièrement, euh, m'a proposé d'être euh, rédactrice en chef déléguée pour ce numéro, ce qui a été euh, l'occasion de découvrir énormément, énormément de choses et d'essayer de les partager. Je, tu veux que je peux, vous voulez que je parle de femmes encore ou pas Ah ben oui. <rire> Alors parmi les femmes auxquelles vous n'échapperez pas, vous n'avez peut-être pas encore échappé, il y a Nédi Okorafor. Nédi Okorafor qui euh, correspond à la définition large de hauteur africain que j'ai donnée tout à l'heure, puisqu'elle vit aux États-Unis, mais avec euh, des parents qui sont nigérians. Et euh, donc elle a écrit euh, « Qui a peur de la mort ?». Elle a écrit euh, Kabukabu qui vient de sortir, euh, Binti qui vient de sortir aussi, si j'ai tout suivi. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une écriture euh, d'Américaine, voilà, qu'on peut, euh, qu peut rapprocher de la façon d'écrire des Mingwe, par exemple. Mais les gens ne font pas forcément le rapprochement, je ne sais pas pourquoi. Euh, <rire> on va plutôt focaliser sur le côté... Euh, ce qu'on cherche, c'est-à-dire le, le réalisme magique qui va apparaître euh, en partie dans son œuvre, mais pas, pas tant que ça. Et euh, donc des histoires avec des personnages qui ne sont pas forcément euh, l'américain le, le, le, fort blanc qui va sauver le monde. Mais ça, c'est de moins en moins. Je pense que la science-fiction est en train de bouger. On a d'autres types de personnages avec... Euh, de, des ethnies différentes avec euh, des sexualités différentes avec des regards différents et donc voilà Nedi au fort partie des gens qui portent ça euh, de manière euh, bah, vraiment vraiment magistrale parce que c'est une artiste euh, très douée et qui donc euh, qui est donc à, à découvrir donc Nedi avec de haine pour euh, les gens que je vois noter euh, j'aimerais parler aussi de Sofia samatar qui, euh, dont, dont j'ai publié une nouvelle dans le numéro spécial. Euh, d'elle, on connaît euh, son livre aux éditions de l'Instant qui s'appelle euh, « Un étranger en eau londres qui tient plus de la fantaisie que de la science-fiction, mais elle écrit aussi de la science-fiction. Et le, la nouvelle que j'avais choisie d'elle, c'est une, une science-fiction euh, sur le nucléaire. Voilà, une, une nouvelle euh, qui parle de radiation et de nucléaire et qui est... Euh, qui est très intéressante, à la fois très scientifique, C'est pas du, du rêve comme ça, on va s'amuser, non, elle est vraiment documentée, mais on y trouve tout de même une poésie et quelque chose euh, qu'on qualifie encore de féminin, mais un jour on va peut-être admettre qu'on a tous ces qualités en nous, mais quelque chose de plus, euh, plus humain, plus dans le social, plus dans le lien, euh, qu'on va retrouver euh, plus facilement dans l'écriture dans des femmes, euh, que ce soit des femmes africaines euh, ou des femmes ailleurs. Je peux continuer, mais... <rire> on va voir un petit peu, parce que euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, bon, Martin Carayol nous en a parlé, euh, en, en Finlande, on ne peut citer quasiment que des auteurs féminins. Par contre, euh, dans, les, dans les autres pays, en, en Turquie, au Japon, euh, en Russie, apparemment j'ai eu l'impression que c'était resté extrêmement patriarcal, plutôt des hommes, il euh, n'y a pas beaucoup d'autrices qui viennent, où y en a-t-il Si, oui, oui, non, il y en a, effectivement, je pense qu'au euh, au départ, dans, à la fin des années 50, au début des années 60, et en, en littérature, ça a été dominé par les hommes, je veux dire, on, quand on parle des, des grands auteurs de, de SF, c'est Komatsakyo, Tsutui Astaka, Hoshinichi... C'est vraiment des hommes. La plupart de ceux qui ont fondé d'ailleurs l'association des, euh, des écrivains de science-fiction et fantasy au Japon étaient des hommes. Mais si on regarde du côté du manga, il euh, y a énormément de femmes. Euh, même si au départ, effectivement, c'était aussi un genre dominé par les hommes, quand le, le, le shojo manga, le... Le Yahoo, les histoires d'amour homosexuel euh, entre hommes dessinées par des femmes sont devenues extrêmement populaires euh, au Japon. C'est devenu le Boys Love, etc. Donc, euh, on, on a toute cette vague de ce qu'ils appellent au Japon les euh, Fujoshi, les les, hein, les, les les femmes pourries, enfin euh, celles qui pensent pas comme il faudrait penser, etc. Mais il euh, y a un, un énorme marché et il y a beaucoup. Enfin, je veux dire, ça, ça a eu un impact considérable. Et en termes de science-fiction, en dehors du. En termes de fantasy, par exemple, vous pouvez trouver aussi Gwyn Saga, un long cycle de fantasy de plus de 130 volumes. Donc son autrice est malheureusement décédée maintenant, mais je veux dire, il y a une production assez incroyable. Et en termes de science-fiction, des auteurs comme Ohara Mariko, des auteurs comme Ueda Sayuri, effectivement, on n'en avait pas parlé, mais sur le, le Galaxy Spécial Japon, j'avais effectué une traduction de Ueda Sayuri, c'était une, une nouvelle sur laquelle elle s'est basée pour développer un roman en deux volumes. Euh, qui traite justement euh, de, de, de pollution, de montée des eaux, de, de catastrophes, encore une fois, qui reprend un petit peu la, la thématique de Komatsu dans la submersion du Japon, sauf que là, c'est le, le monde est submergé et l'humanité doit y faire face et, euh, et s'adapter. Euh, elles sont. Célébrée aussi au Japon maintenant, donc ça a pris du temps certes, mais euh, Ueda Sayuri a gagné le grand prix de SF au Japon, elle a gagné le prix des lecteurs, elle a gagné aussi des prix de littérature générale. Euh, le prix le plus célèbre, l'équivalent euh, du Goncourt ou autre chez nous, euh, est presque trusté par des femmes ces derniers temps. Murata Sayaka qui a écrit Lomo Combini, quelque chose qui navigue aussi un petit peu entre science-fiction et littérature généraliste Kawakami Hiromi aussi qui a écrit des nouvelles de science-fiction et qui s'est tournée un peu plus vers la littérature générale ensuite mais il y a, il y a beaucoup de femmes écrivaines, il y a beaucoup d'autrices au Japon et elles sont de plus en plus reconnues en Turquie. Alors... en Turquie, on pourrait dire que les, le paysage a changé dans les années 2000-2010, 2010 en particulier. Euh, je disais tout à l'heure que les, les femmes étaient, étaient des objets, euh, quand on parlait de, des extraterrestres, oui. hein, puisqu'elles étaient, étaient, étaient effectivement des, les petites femmes vertes. Euh, elles sont devenues des sujets euh, pour des auteurs de science-fiction masculins qui parlaient des rapports hommes-femmes à travers la, la question du corps notamment Sabri Gursès. Et puis, on a, à partir des années 70, un cas, un, un porte une, une, une autrice qui devient centrale dans le paysage, paysage qui est Selma Minet, qui est au passage une, une des traductrices, traducteurs d'Asimov. Et puis, à partir des années, des années 2000-2010, là, euh, disons une proportion substantielle de femmes, sur 200 auteurs de science-fiction, on va dire qu'il y a 10% de femmes aujourd'hui, ce qui est quand même un changement notable, Et voilà, avec pas, des noms comme Ozlem Alpin Kordolu, Sinem le Shukran Tunch. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, si on regarde la liste des, laur des lauréats ou des lauréates des, du, du, du, du, des, des prix de nouvelles de science-fiction, on trouve euh, voilà, une proportion euh, intéressante de femmes. Alors, est-ce que l'attribution est du, du prix leur permet d'avoir euh, plus de visibilité, plus de reconnaissance, plus de reconnaissance auprès des éditeurs L'angle voilà. euh, le, le, mort de, demeure la, la question des publics, voilà, qui lit de la science-fiction aujourd'hui, mais je enfin, pense qu'on a un public euh, euh, mixte, qui n'est pas, euh, pas genré. Voilà ce qu'on peut dire, en gros, sur l'évolution. Mmh. Patrice Lajoie en Russie. La situation en Russie est assez simple, en fait, parce que pour partir de l'époque soviétique, en, durant l'époque soviétique, la science-fiction, c'est une littérature sérieuse que dès le départ, on a planifié comme étant didactique et donc à même de faire la promotion des sciences. Autrement dit, c'est une littérature d'ingénieur. Et euh, même si l'Union soviétique a beaucoup fait pour que les femmes accèdent au métier d'ingénieur, il n'empêche qu'à l'époque soviétique, l'essentiel des auteurs sont des hommes. Il y a quelques femmes, il y a même une des critiques, euh, l'un des critiques les plus importants dans les années 60 est une femme, mais elles sont très minoritaires. Euh, de nos jours, les choses n'ont pas vraiment changé, parce que si maintenant il y a beaucoup d'autrices en, en Russie, ben elles écrivent de la fantaisie. Il y en a très très peu qui écrivent finalement de la science-fiction, ou alors de façon assez marginale. Mmh, Elles se sont engouffrées dans le créneau de la fantaisie ou du fantastique. <coughs> voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. Il n'y a pas vraiment... Euh, la la science-fiction, pour ce que j'en sais, encore une fois, là, je, je, je, il faudra que je demande à Victoria après de valider, de censurer la vidéo... <rire> Euh, mais euh, il y a finalement assez peu d'autrices de science-fiction pure et dure en Russie. Nicolas Almimov, vous avez quelque chose à ajouter sur les autres pays Oui, alors j'ai un peu cherché dans mes notes. <rire> euh, effectivement, pour l'Inde, euh, il, il y a des autrices euh, qui... Euh, qui développe une science-fiction assez singulière en fait. Euh, mais de toute façon, la science-fiction indienne, euh, y compris euh, très contemporaine, est finalement relativement singulière. Et euh, je pense notamment à Priya Sarukai Shabriya et à Vandana Singh. Euh, les deux ont écrit en anglais. Euh, mais euh, bon, on peut mais quand même édité en, euh, édité en Inde euh, par un éditeur qui s'appelle Zuban. Z-U-B-2-A-N pour ceux qui, qui veulent prendre des, des notes. Et euh, euh, je crois que Génération euh, 14, euh, c'est une, une histoire de... de, de c'est une dystopie aussi, euh, une dystopie, enfin, qui décrit un futur euh, euh, qui interdit la mémoire et la sexualité. Euh, et euh, Vandana Singh, donc euh, là, là, un recueil de, de nouvelles qui s'appelle The Woman Who Thought She Was a Planet, euh, qui n'est pas, pas, pas, une art science ni, euh, ni un space opéra hein, du tout, mais euh, euh, voilà qui euh, qui développe un, un regard assez assez intéressant. Voilà. C'est traduit en français, d'accord. C'est traduit dans la collection Lune d'encre chez De Noël. D'accord. Sinon, pour le monde arabe, la Corée, euh, là, je, je, je ne saurais pas dire. Non. Alors, une petite question peut-être pour... Cathy ah. Seward. Non, je notais juste un monsieur ah. qui faisait des ah, grands pardon. signes. En fait, c'était plusieurs fois que vous dites pour le monde arabe, vous ne savez pas. Et en fait, moi, c'est mon travail de mémoire. J'ai travaillé sur la fonction ah. et j'ai du cas... Avec plaisir. La religion est au centre en fait de l'entrée de la science-fiction. Du premier texte arabe. Merci. Le premier texte arabe que moi j'ai traduit et sur lequel j'ai fait mon mémoire. Il parle de l'absence de science-fiction et du retour de, de l'absence de religion ou du retour de la religion comme moteur de l'entrée de la science-fiction dans la littérature arabe. C'est écrit en 49. C'est le premier texte véritablement arabe. Et du coup, je rebondis sur cette question des origines euh, Al-Farabi ou Lucien de Samosata. Lucien de Samosat, il est grec et il écrit en grec et il est, il est arabe, de culture chrétienne et grecque. Du coup, la littérature arabe, il n'y appartient pas en fait. Ce n'est pas son espace culturel, c'est son ethnie, mais c'est très différent. Et en fait, l'autre point intéressant par rapport à la littérature arabe, c'est vraiment la puissance de, de la pensée utopique pour l'entrée en fait, dans la science-fiction. Donc en fait, toute la science-fiction arabe se construit sur l'utopie et sur un récit aussi, euh, enfin une utopie largement inspirée de philosophie qui va aboutir évidemment à des grands récits et un basculement dans les années 70-80, progressivement, avec aujourd'hui un abandon total, donc il n'y a plus aucune utopie qui est écrite, il n'y a que des pour des raisons quasiment que des pour des raisons évidentes, euh, politiques évidentes. Et du coup, effectivement, je rejoins ce que dit Katie Stewart, on parle de l'Afrique, alors pour moi ça n'a aucun sens, et pour nous à Inalco, ça n'a quasiment aucun sens de parler de continent africain ou de science-fiction africaine. Il euh, y a des, des expériences, euh, disons nationales, des expériences régionales des, qui n'ont rien à voir, et euh, bon, moi je connais un pan limité en fait de la question. Euh, par exemple, pour l'Égypte, on peut voir comment rentre la science-fiction dans la littérature arabe, donc est quand même unifiée au niveau de la langue, donc c'est assez particulier puisqu'il y a une langue qui va du Maroc jusqu'au Yémen, donc c'est peut-être différent d'autres espaces. Et justement, la science-fiction, elle rentre par un croisement entre des influences de Wells et de et de Verne, qui est traduit en arabe évidemment, et aussi d'autre part une mise en récit en fait prophétique. Donc en fait, on a vraiment une mise en récit avec des éléments qui reprennent toute la tradition religieuse musulmane et en fait qui font une sorte de syncrétisme entre les deux. Et du coup, c'est intéressant non pas de voir peut-être quand est-ce que la science-fiction apparaît dans une zone géographique, mais en fait comment et par quels moyens des écrivains, parce qu'on parle de littérature, on ne parle pas, de, on parle pas de, de critique, on parle vraiment donc comment on écrit et comment on, fait, on, comment on va acclimater un lectorat à une pensée nouvelle qui n'a d'ailleurs des fois pas le vocabulaire. Et donc en fait, pas les référents et pas de lectorat. Et du coup, c'est la question aussi euh, qui se fait. Et pour rebondir sur la question de Kitty Stewart qui disait euh, faire de la recherche dans l'espace africain, donc euh, j'inclus aussi le monde arabe, euh, aujourd'hui il y a pas mal de thèses qui sont en euh, travail sur la question des dystopies. Il y en a deux, trois euh, qui sont plus récemment publiées, il y a des livres. Et donc la science-fiction arabe, elle est vraiment en train de défricher. Par contre, elle n'est pas du tout traduite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il euh, y a eu un livre, euh, un ou deux livres qui ont été traduits en français, euh, pas, pas beaucoup, beaucoup plus en anglais. Et par contre, il y a une production très importante, notamment par des femmes. Euh, donc pour rejoindre la question aussi, on a oui. euh, quelques écrivaines très reconnues de science-fiction qui sont des femmes, euh, notamment dans les pays du Golfe, euh, en Jordanie. Donc euh, pas forcément là où on va les attendre le plus. Et euh, voilà. Oui, alors justement, bah, j'en profite parce que euh, j'allais vous poser la question. Quels sont, les, quels sont les, les principaux pays arabes où se publie la science-fiction aujourd'hui euh, disons que je ne sais pas si on parlait de plutôt Moyen-Orient. Évidemment, en fait, l'Égypte, le Liban, en fait, la publication, c'est qu'il y a quelques pays arabes qui consentent l'édition. Donc, c'est une question du marché littéraire. Et en fait, les livres circulent dans l'espace arabe puisque c'est une langue qui est unifiée ou très largement unifiée. Donc, en fait, ça n'a pas forcément de sens. Après, elles sont évidemment beaucoup, beaucoup écrites en Égypte, beaucoup écrites en, en, en, en Liban, dans les pays du Golfe aussi. Donc on va dire plus au Moyen-Orient, mais en fait, plus au Moyen-Orient, mais il y en a dans tous les pays arabes, globalement, c'est quelque chose qui se vend beaucoup et en fait ça appartient par à la littérature qui se lisent beaucoup, qui se vendent beaucoup, qui se commandent beaucoup, mais qui ne sont pas beaucoup étudiés et on commence à sortir en fait, du biais de la grande littérature, donc il y aurait une littérature noble. Donc, Dans le monde arabe, on commence à en sortir dans la recherche, tout juste. D'accord, parce que je me souviens que dans le temps, on disait « les Égyptiens écrivent les livres, les Libanais les impriment et ce sont les Irakiens qui les lisent ». Ça, c'était ce qu'on disait il y a une trentaine d'années. Alors ça, ça a sans doute changé depuis. Euh, mais donc, ce que j'aurais voulu savoir un peu plus spécifiquement, euh, vous avez cité certains, euh, certaines autrices... Dans le qui écrivent euh, et qui, dans, le, dans le Golfe, mais euh, par exemple, euh, je crois qu'il commence à y avoir des auteurs en Arabie Saoudite. Euh, il y a Yasser Bajat euh, qui a publié une uchronie, euh, il, y a des, il y a des auteurs irakiens qui commencent à publier, euh, etc. Donc j'aurais voulu savoir si vous aviez quelques éléments un peu plus spécifiques pour nos amis ici présents. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, du coup je ne vais pas vous faire du name dropping euh, au hasard. <rire> parce que je n'ai pas mes notes, mais du coup, il y en a globalement, je dirais, dans la plupart des pays arabes, en fait. C'est-à-dire que c'est un, un recours assez puissant. Il euh, y a une initiative qui s'appelle Irak sans plus, euh, de l'écrivain Hassan Blassim, qui a oui. été publié euh, traduit en anglais et publiée euh, par Coma Press en Angleterre. Ah voilà, bah, du voilà. coup, euh, il est là-bas. Je l'avais amené. <rire> voilà. et bah, du coup, par exemple, cette initiative, c'est est Hassan Blassim qui a en fait, fait un appel à texte pour pouvoir, mm. faire une pour pouvoir pousser la production de la science-fiction en Irak. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas par ailleurs, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science-fiction est aussi un recours, en fait, une réponse littéraire en fait, au désastre du Moyen-Orient, puisqu'en fait, on parle, on parle de la région du monde où il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer. En fait, qu'est-ce qu'on peut écrire à part une dystopie On peut rêver, on peut faire de la littérature, mais euh, globalement, euh, ce qui s'annonce pour cet espace du monde, pour différentes raisons, qu'elles soient écologiques, politiques, euh, humaines, euh, climatiques, c'est globalement un désastre. Enfin, c'est un peu déprimant à dire, mais les gens sont conscients là-bas, malgré l'espoir, malgré les révoltes, etc. Il y a aussi une prise de conscience assez noire du futur. D'accord. Merci beaucoup pour, pour, pour, pour ces précisions. Alors, on le, nous verrons ce monsieur après, comme ça on pourra lui demander. <rire> Euh, alors, justement, vous parliez de, de peu de choses qui ont été euh, traduites en, en français ou même en, ou même en anglais. Alors, ça m'amène à un point qu sou, que vous voulez soulever, entre autres, Patrice Lajoie, sur euh, les traductions de ces textes, la connaissance qu'on peut en avoir. Comment ça arrive Alors, je profite parce qu'ici, autour de cette table, il y a beaucoup de. La plupart d'entre vous sont aussi traducteurs. Donc, Patrice Lajoie, je vous laisse exprimer votre sentiment sur, sur le, le sujet, parce que ça m'a semblé une réflexion très intéressante, et nous allons voir ce que les traducteurs ici présents en pensent. Je vais être presque caricatural, mais si un auteur non anglo-saxon veut avoir une chance d'être traduit en français... Ben, soit il arrive avec dans ses bagages un film à succès ou un jeu vidéo à succès, soit il s'arrange pour être d'abord traduit aux États-Unis et de préférence avec quelqu'un qui ensuite va faire une bonne pub pour son roman. Je pense ici à, au Chinois Liu Xixin, qui a eu cette chance-là d'avoir un ambassadeur aux États-Unis. Et maintenant, il n'est pas connu partout dans le monde. Autrement... ben. Autrement, il faut espérer avoir un éditeur ouvert d'esprit. Et ce sont le plus souvent des éditeurs de littérature dite blanche Alors Je pense aux auteurs finlandais qui ne sont pas traduits dans des collections de science-fiction. Beaucoup d'auteurs russes ne sont pas traduits dans des collections de science-fiction. Ils ne sont pas étiquetés comme tels. Et ils sont sans doute nombreux comme ça, venant de plein d'autres langues. Euh, je... Quelque part, quand on est, euh, je ne vais pas dire un militant, mais quelqu'un qui essaye d'introduire ce type de littérature non anglo-saxonne en France, c'est un peu la croix et la bannière. Euh, les directeurs de collections spécialisées ne lisent que l'anglais. Et j'ai parfois aussi un peu l'impression que le public lui-même est formaté pour lire des productions anglo-saxonnes et pas autre chose. Puisqu'on constate aussi en France que même les auteurs français se vendent moins que les américains, ce qui est un peu paradoxal. Donc voilà, j'aurais voulu avoir l'avis de mes confrères ici pour savoir s'ils ont le même retour d'expérience quelque part. Oui, j'ai sensiblement le même retour d'expérience en l'occurrence. Euh, vu qu'on m'a dit plusieurs fois dans le milieu éditorial que c'était vraiment important que l'auteur ait été préalablement traduit en anglais pour, qu se faire une pour que les éditeurs puissent se faire une idée très fidèle du contenu. Ils sont très rares à accepter de prendre des risques à ce niveau-là, hein, manifestement. Donc ça limite euh, l'éventail des possibilités. Moi, j'ai essayé... J'ai arrêté ces derniers temps, hein, mais j'ai pas mal euh, poussé à une époque pour faire traduire... Euh, par exemple, Passy I.A. Eskelainen, un très bon auteur, plutôt fantastique, lui. Pendant des années, euh, voilà, ça ne donnait rien auprès des, auprès des éditeurs. Et finalement, son premier roman, j'ai fini par le traduire, mais par un pur hasard. Je ne sais pas comment un éditeur s'est intéressé à cet auteur, sans doute par le biais d'un de, de salon du livre. Francfort a l'air d'être une grosse plaque tournante. Euh, et il a fini par me proposer de le traduire. Donc là-dessus, là j'ai vraiment eu de la chance. Et... J'ai l'impression qu'il faut beaucoup compter sur la chance, en fait, pour faire traduire en France des auteurs non anglo-saxons. Et effectivement, il y a le problème du fait qu'en général, c'est un milieu très anglo-orienté. J'en connais effectivement pas beaucoup des éditeurs qui, qui parlent autre chose que l'anglais. Donc je pense qu'il y a un tropisme général. Je pense que vous pensiez qu'il y, qu y a un tropisme des lecteurs également. C'est tout à fait possible. Mais chez les éditeurs, ça, ça me paraît très manifeste un tropisme anglo-saxon qui fait que c'est difficile. Et puis, d'autant plus que le genre de la science-fiction est perçu comme euh, une invention, une invention anglo-saxonne. Et ça, ça nous poursuit, j'ai l'impression, depuis des décennies. On nous dit, la science-fiction, ah, c'est très amerloc Et ça occulte largement ce qui se passe dans d'autres pays. Et ça, c'est vraiment regrettable. Oui. Messieurs Dans le cas turc, c'est... il y a... Très peu de... Alors, il n'y a pas de traduction en français, à ma connaissance. Alors, il pourrait y avoir des traductions en anglais, euh, parce qu'il y a maintenant des dispositifs, euh, c'est-à-dire agents littéraires, maisons d'édition, qui travaillent sur des pub publications quasiment simultanées ou avec traduction euh, immédiate, pour faire connaître leurs auteurs, comme on l'avait dit, et aussi pour, pour pénétrer le marché anglo saxons Mais, à ma connaissance, ça ne concerne pas d'ouvrage de de science-fiction, et puis les auteurs, de à quelques exceptions près, les auteurs de science-fiction sont rarement, on parlait tout à l'heure de littérature noble ou pas noble, mais sont rarement des, des grands écrivains connus par ailleurs pour, pour leur production. Donc voilà, dans le cas de, que ce soit pour le, alors le français c'est sûr, mais je, pour l'anglais, je crois que enfin, s'il y en a, ce serait sur les doigts de la main. Voilà. Denis Taillandier bah, C'est sensiblement le même retour d'expérience. Il euh, euh, y, y a quelques exceptions. La submersion du Japon était sortie assez rapidement en France. Euh, on peut trouver parfois des, des surprises chez la Talente. Il me semble que Yamada Masaki, euh, Ada, avait été traduit euh, récemment. Euh, en général, ça passe effectivement par d'abord euh, l'anglais. C'est-à-dire que les, les, les écrivains qui ont été traduits une fois en anglais, qui ont eu suffisamment de succès euh, aux États-Unis, verront peut-être euh, leur œuvre être traduite de l'anglais vers le français, en général. C'était le cas, par exemple, d'Hito Keikaku pour euh, Harmonie. Euh, euh, C'était Panini Comics qui avait euh, sorti ça, mais apparemment leur, euh, leur branche science-fiction a coulé, donc ils ne sortent plus rien. C'est déjà difficile en anglais, euh, dans la mesure où euh, plusieurs, euh, plusieurs éditeurs japonais s'étaient euh, regroupés, euh, avaient créé euh, Viz Media aux États-Unis. Et au sein de Viz Media, qui s'occupe euh, enfin, plus particulièrement de manga et d'anime, ils avaient sorti une collection qui s'appelle Haikasoru, euh, Haikasor, en référence à l'homme du château. Et ils ont sorti une petite centaine de traductions en anglais de, de très bons auteurs et autrices euh, qui n'ont pas marché plus que ça, mais qui, euh, qui ont leur, euh, leur public. Mais eux aussi ont décidé d'arrêter alors que c'était la première fois en dehors de quelques recueils de nouvelles euh, pour présentation que quelque chose se faisait euh, non plus de, de l'Occident vers le Japon, mais du Japon vers l'Occident. Je pense que le, le, le marché du manga et des animés est tellement gros que les même les éditeurs japonais en fait, ne sont pas spécialement intéressés par faire connaître euh, leurs auteurs et autrices en dehors de leurs propres frontières. Ce qui est assez étonnant, euh, pour les, les, les rares traductions que j'ai pu effectuer, en général c'est moi qui me suis occupé des droits, <rire> entre Galaxy et les éditeurs. Euh, là récemment, Atelier Akatombo, eux, gèrent directement avec les éditeurs et sont assez efficaces, mais c'est des petites structures sur des projets euh, ponctuels, on va dire, donc euh, c'est difficile. Cathy Stewart. Alors je ne suis pas traductrice, mais euh, j'ai euh, rencontré des, des personnes du coup, qui, te, qui, qui sont en Afrique et qui écrivent, et le, la question de la traduction, elle est, euh, est tout aussi importante. Alors, il y a énormément de langues en Afrique, mais. Enfin, là, la question, c'est l'anglais. Voilà, l'anglais. Le, le, le but d'un auteur de science-fiction euh, dans un pays d'Afrique, ça va être d'écrire en anglais pour être publié. Euh, ce qui fait que, y compris dans les pays francophones, alors, euh, le, le but, c'est vraiment d'arriver à écrire euh, en anglais. Et euh, j'ai d'ailleurs, euh, oui, c'est une anecdote, mais ça, je trouve ça assez euh, intéressant. Un auteur du Gabon qui est euh, dans le numéro spécial, dont j'ai découvert le texte parce qu'il avait été traduit en anglais. Voilà. <rire> euh, il parle français. Et euh, alors... Là où c'est peut-être un peu plus triste, c'est donc j'ai ai bien aimé le texte, parce qu'en plus, euh, j'ai essayé d'avoir des thèmes un peu typiques de la science-fiction. Et là, il était vraiment sur quelque chose qui permettait de parler de robots et en même temps de, de racisme, hein, puisque c'est une histoire d'amour entre une, une jeune femme et un robot. Et donc, les parents le rejettent parce qu'ils sont euh, anti-machinistes. Voilà. Et... Euh, donc, très, très intéressant, très bien raconté. Et quand j'ai compris que l'auteur devait être francophone, je l'ai contacté en me disant « Existe-t-il une version française de ce texte ?» Bon, la version anglaise était beaucoup plus jolie. <rire> Et euh, elle fonctionnait vraiment beaucoup mieux. Euh, donc, on a traduit <rire> en français de l'anglais <rire> avec à côté la version française. Enfin, c'est… Voilà. C'est aussi parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a été nourri euh, de littérature de science-fiction, lue en anglais et, euh, et, et dont l'imaginaire science-fiction a été euh, beaucoup plus euh, fluide et beaucoup plus fort dans cette langue que dans sa langue maternelle. Mais ça, ça donne à réfléchir. Oui, Patrice Lajoie. Bah, du coup, pour, euh, pour l'occasion, j'aimerais placer un remerciement parce que je vois sur la table que finalement, euh, on est quasiment tous passés par une case, c'est la revue Galaxy, Et donc je voudrais remercier son directeur Pierre Gévard pour son ouverture d'esprit, parce que bah justement, il nous a fait faire un dossier SF africaine, SF finlandaise, estonienne, etc. Euh, Science-fiction russe, ukrainienne, japonaise... On... Il manque la turque. Ouais, pense. Mais j'avais euh... dire mieux encore, c'est qu'il accepte enfin je veux dire moi c'est moi qui suis venu vers lui parce que je cherchais un endroit en me disant qui serait prêt à accepter de publier quelques traductions de nouvelles japonaises et ça a été un des rares effectivement. Voilà. Ah, et les portes sont grandes ouvertes. Et elles s'ouvrent encore plus puisqu'on est passé du format on fait un dossier dans un numéro à on peut devenir rédaction ». Voilà. Donc prenez le pouvoir, ça permet vraiment de. moi, ça m'a permis en tout cas de travailler le numéro de manière très détaillée, y compris sur des articles et pas que de la littérature. Nicolas Almimov, vous avez quelque chose à ajouter Vous avez eu une expérience en, en la matière sur réception euh... La science-fiction étrangère en français Alors, je peux juste rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure pendant la, la visite guidée, mais peut-être que tout le monde n'était pas là. C'est que sur le carreau de la Bulac, donc qui est le carnet de recherche de, de la Bulac sur Internet, donc carreau au Bulac », il y a un billet donc, qui a été publié très récemment, euh, qui recense, ou qui propose une soixantaine de, de traductions. Euh, voilà, donc ça permet de se faire une idée euh, pour un certain nombre d'air géolinguistiques. Ensuite, moi, je veux juste ajouter rapidement mon, mon regard de bibliothécaire, à dire, et pas, de, pas de traducteur. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, enfin, je ne sais pas s'il y a un tropisme des lecteurs de, de SF pour la, la littérature, euh, euh, pour les auteurs euh, occidentaux, américains particulièrement, c'est possible cela dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a une curiosité des lecteurs euh, pour, euh, pour une science-fiction, en tout cas pour, ouais, pour une... Je ne sais pas si vous pouvez vraiment utiliser le terme de, de science-fiction, puisque euh, effectivement il peut y avoir une frilosité des amateurs vraiment de science-fiction euh, euh, à sortir de leur, euh, de leur zone de confort, on va dire, peut-être un peu. Euh, mais bon, c'est très subjectif, hein, ce que je dis, ça veut complètement être démenti. <rire> euh, je pense par contre qu'il y a un intérêt pour des lecteurs qui lisent toutes sortes de littérature, y compris de la littérature, euh, enfin, principalement de la littérature générale ou la littérature blanche, euh, pour euh, de la littérature étrangère, dont de la science-fiction. Et c'est probablement pour ça que ce sont des éditeurs de littérature blanche qui, euh, qui publient des auteurs, euh, qui traduisent des... Euh, des auteurs non occident, non, non anglo-saxons dans leur dans leur collection. Il faut un peu dépasser, je pense, l'a priori de la science-fiction pour pour dépasser le deuxième a priori qui est non anglo-saxon <rire> d'une certaine façon. Et ces deux a priori s'annulent, peuvent s'annuler. Merci. Écoutez, je crois que nous avons quelques minutes maintenant pour des questions dans la salle, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé et que vous devez avoir des points particuliers à aborder. Oui, merci. C'est passionnant. J'ai je, je, relevé que pour la deuxième fois, monsieur, vous disiez que vous manquiez de ressources pour véritablement savoir quels sont à la Bulac les livres, les ouvrages qui pourraient traiter de science-fiction. Je suis un peu étonnée parce que la Bulac et l'INALCO sont tellement proches que la Bulac pourrait faire soit appel à l'établissement, soit aux associations, soit même aux étudiants pour essayer de repérer dans le fond. Euh, des, des ouvrages ou même des, des articles ou des, des nouvelles ou des publications, des extraits dans des revues euh, qui sont euh, à la Bulac. Et euh, j'ai été très intéressée d'aller voir euh, l'article sur euh, les 60 traductions que vous avez citées plusieurs fois. Et en fait, j'ai vu uniquement des publications, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver en termes de publications traduites en français d'auteurs étrangers. Je pense qu'au niveau des traductions, quand je vois dans le foyer la revue Café et Translation, il y a, je pense, plus de choses à faire dans les traductions, à savoir identifier soit des textes déjà traduits, soit... Euh, avoir des, des, des, des coopérations avec euh, les étudiants, avec les enseignants, avec euh, les associations, pour euh, essayer de faire découvrir euh, des, euh, des textes dans des langues dites « rares ». Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, en l'occurrence, euh, c'est un sujet qui est ouvert maintenant, je pense. Euh, donc... Euh, à mon avis, c'est un très beau sujet de collaboration entre, entre l'INALCO et la Bulac. Alors moi, je ne suis pas personnel de la Bulac, en l'occurrence, euh, mais euh, les, quelques, les quelques mois que j'ai passé ici pour coordonner cette, cette exposition, euh, pendant, ces, enfin, pendant ces quelques mois, je me suis adressé à l'INALCO hein, et à un certain nombre de, de centres de recherche euh, en, en littérature, etc. Et... Je pas eu beaucoup, beaucoup de, de, de réponses parce que c'est aussi une question de temps, enfin, voilà, d'agenda très, très, très chargé, Mais euh, par contre, enfin, sauf du côté d'Alexandre de, de, Doumarkin et de, de Timon Mouidine hein, qui, euh, qui euh, ont participé très tôt euh, à l'événement. Euh, mais cela dit, oui, vraiment, il y a probablement plein de, énormément de choses à faire et encore à découvrir. En ce qui concerne le billet carreau pour les 60 traductions, l'idée, c'était que, euh, euh, que ce soit le public euh, qui vient voir l'expo sur place, mais qui la découvrira aussi plus tard, euh, peut-être dans une itinérance, ou euh, qui découvrira euh, sur le site internet euh, ou sur le carreau de la Bulac euh, les différents, euh, différentes thématiques qui sont développées. Ça leur permet un peu partout, on va dire, dans qu'ils aillent dans un libraire ou dans une autre, dans n'importe quelle bibliothèque ou des bibliothèques de lecture publique, qui puissent trouver facilement en fait ces, euh, ces publications traduites. Oui, c'est vrai que j'aurais dû utiliser le terme publication traduite, mais c'était c'était bien c'était bien l'esprit. Ouais, une question ici. Merci pour ces échanges. Moi, je n'ai malheureusement pas pu venir à l'exposition, la présentation de l'exposition. Je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas. Mais enfin, moi, personnellement, je suis particulièrement intéressé à tout ce qui se fait au niveau des, des ukrainies, du cyberpunk. Et moi, je voulais savoir en fait, s'il existait dans dans ces différentes régions du monde qui ne sont pas forcément connues, comme vous l'avez expliqué avec leur production de littérature de science fiction, est-ce qu'il y avait des uchronies des e ou des, des, des ouvrages de cyberpunk qui n'étaient pas du tout connus ici et qui, étaient, qui, qui auraient pu avoir le mérite d'être connus et Donc je ne sais pas si vous avez des des auteurs, des, des titres, des, des éléments euh, à fournir et voilà, ouais, éventuellement, pour euh, chercher sur Internet ou ailleurs. Merci. Alors pour la Finlande, je ne vois strictement rien en Uchronie, en cyberpunk, mais il faudrait chercher euh, plus activement. Mais en, en revanche, ça me fait penser à un auteur estonien, parce que par ailleurs, je me suis intéressé à l'Estonie. Indrek Hargla, qui est traduit en France pour des polars euh, moyenâgeux qui virent un peu sur le fantastique par moments, euh, mais qui a aussi écrit pas mal d'Ukhronie. Euh, des nouvelles très bonnes, mais je doute qu'elles soient traduites un jour. Et un cycle de romans qui imagine une Estonie chronique et qui sera à mon avis jamais traduit, parce que le sujet est quand même très particulier. En Russie, du cyberpunk, il y en a, mais pas beaucoup. Par contre, de l'Ukronie, oui, il y en a beaucoup. Et je ne sais pas, par contre, si ça vaut forcément la peine d'être traduit. C'est tout un courant qui tourne autour d'un type de personnage qu'on appelle là-bas le Papa Danietz, un peu le parachuté. Autrement dit, quelqu'un qui vient du présent et qui se retrouve dans le passé, parachuté dans le passé et qui va tout changer. Et comme ça, Staline gagne la guerre tout de suite. Hitler est assassiné tout de suite. Ou alors « le tsar est sauvé, la révolution n'a pas lieu enfin, », tout ce, ce genre de littérature qui est souvent assez nationaliste. Euh, du coup, enfin, là, bon, là encore, ce n'est même pas mon domaine d'expertise, donc je pas de nom à donner dans l'immédiat. Sans doute, il y a un auteur qui est ukrainien, mais qui est russophone, qui est Andrei Valentinov, qui a écrit des choses intéressantes dans ce domaine-là, par contre, qui, ressortent un peu, qui sortent un peu de ce niveau. Mais euh, il mais y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a tout un courant comme ça sur ce sujet. Denis. Il y en a beaucoup <rire> au Japon, beaucoup. Des Uchronies, ça, ça, ça marche très très bien. Enfin, le, le, le concept même de voyage dans le temps ou de boucle temporelle euh, est très populaire. Et, euh, une chronique, j'ai perdu le nom. Je sais plus si c'est ou un autre écrivain qui a beaucoup écrit là-dessus Le retour de soldats contemporains à l'époque féodale japonaise. J'ai perdu le nom, je suis désolé. Mais il y en a beaucoup. Un autre écrivain qui a été énormément populaire, alors qu'il a démarré euh, dans les années 70 avec une science-fiction beaucoup plus new wave. Très, il avait participé à un à une expérimentation sur le LSD et pendant 5 à 6 ans il a écrit des choses très très euh, liées au surréalisme euh, à utiliser le, le, la psychanalyse la psychologie etc pour s'inspirer donc des, des romans euh, très très très intéressants et euh, d'un niveau littéraire vraiment remarquable et il s'est fait Plutôt connaître à partir des années 80 avec des uchronies euh, qui sont assez populaires là-bas. Le, le, le Japon euh, n'était pas euh, un ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a combattu euh, le nazisme. Et donc euh, vous avez par exemple, c'est Aramaki Oshio avec euh, Kompeki no Kantai, euh, la, la, la flotte bleue marine, ou Big Wars, qui, qui une, une espèce de saga très très longue justement euh, sur comment le, le Japon finalement... Euh, a combattu le nazisme, aide à, à sauver les peuples, etc. Donc l'Ukronie fonctionne très bien au Japon. Et en termes de cyberpunk, beaucoup moins qu'aux États-Unis, euh, et plutôt via les mangas et les animés. Mais en termes de littérature, euh, et j'espère pouvoir un jour même le traduire, parce qu'il est très très bon, c'est euh, Goro Masaki. Qui a, écrit, euh, qui a écrit énormément de choses dans, le, dans la veine euh, cyberpunk, euh, notamment un roman qui s'appelle Venus City, euh, où les habitants, en fait, il renversent un petit peu le, le, le techno-orientalisme du cyberpunk américain sans réussir vraiment à s'en débarrasser, puisqu'il revient sur soit de l'occidentalisme, soit de l'orientalisme. Et c'est très, très, très intéressant. Donc, euh, Goro Masaki, celle dont je parlais tout à l'heure, Ohara Mariko, donc une, une autrice euh, qui est traduite en anglais, euh, notamment son roman euh, Hybrid Child, qui est aussi très euh, cyberpunk, mais qui, qui regarde beaucoup plus euh, les relations mère-fille à travers une espèce de, de cyborg euh, qui avait été euh, conçu par l'armée, etc., qui s'échappe. Il y a toute une histoire à côté de ça, mais ça, ça marche beaucoup oui, euh, au Japon oui En vous écoutant, je ne trouvais pas de référence chronique, mais je me suis quand même souvenu que, dans le débat public en tout cas, la phrase suivante ressort tout le temps. Qu'est-ce qui se serait passé si Atatürk n'avait pas existé Et voilà. <coughs> Une sorte de déclamation très incantatoire commence en disant, voilà, il n'y aurait pas eu la République. Alors, je crois que ça a été traité uniquement sous le... Alors, pas, on ne va pas trop à la science-fiction, mais sur le mode de la comédie, encore une fois, avec donc, un, un sultan d'opérette qui, en, en 2020, euh, dirige, enfin, le film date de quelques années, dirigerait un, un État euh, qui serait une, une marionnette des puissances occidentales. Donc, voilà, là aussi, vous aviez un message politique euh, souverainiste euh, très clair. Voilà, mais je veux pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit. Alors, je veux bien ne pas répondre parce que je ne sais pas, c'est assez difficile de sortir comme ça des, des références d'un de, tout. Euh, pour ce qui est du cyberpunk, j'ai plutôt des, des images d'artistes de, graphiques qui me viennent. Et euh, pour l'Utopie, c'était quoi l'Uchronie Il doit en exister, ça me paraît évident, mais j'ai rien qui me vient donc, si jamais. Après le cocktail, peut-être. <rire> Ou pendant le cocktail. <rire> là, je ne vois pas. Nicolas Alnimov. Désolé, moi non plus. Je... Non. Il peut euh... Il y en a juste une, une que je public. vous ai passée, Nicolas. Il y a un bouquin que je vous ai passé. Euh, Celui-ci, ça c'est une uchronie publiée en Arabie saoudite. Alors, évidemment, là, c'est la version anglaise. La version en arabe ne me, ne me disait rien, mais on peut se procurer très facilement la version anglaise. Et c'est de Yasser Bajat. Euh, Yasser Bajat, Yaktinia oui, voilà. de All World. Une très jolie chronique Sur la, chu euh, sur la chute de Grenade. Et les, les suites de la chute de Grenade. Très, très bien. Alors, pardon, Yaktinia, c'est l'éditeur. Non, c'est le nom du... C'est le nom de la, okay. co de la colonie musulmane. Musulman indienne qui s'est établie. D'accord. Voilà. Euh, okay. D'autres questions, peut-être Je vous invite à regarder le carreau de la Bulac aussi, parce qu'il y, y a plusieurs billets, en fait. Il y a ce, ce tour du monde dans 60 enfin, publications en français. Et il, y a il va y avoir d'autres billets qui permettent d'avoir quelques sources, enfin, des références écrites pour prolonger un peu le, la question. Ben, L'heure a tourné très vite, il est déjà 21h, nous n'avons même pas eu encore l'occasion d'admirer les livres. Donc euh, je pense qu'il ne nous reste qu'à remercier nos six intervenants et se déplacer pour voir les livres. Merci beaucoup.